Bonjour à tous, et puis merci d'être venus d'abord, et merci d'avoir écrit pour cette anthologie. Presque tous les auteurs qui avaient écrit sont là. Donc, un d'entre nous manque, c'est Stéphane Croen, qui s'est excusé, il a des problèmes familiaux, et Eric Morleva, donc je vais peut-être parler de leurs nouvelles en premier, puisque j'ai déjà, déjà travaillé avec eux. Donc... Euh, Stéphane Cohen a écrit quelque chose qui s'appelle Nous renverserons la fable et qui remonte, j'allais dire, qui remonte aux origines de la Terre. J'en dirai rien parce que vous le lirez après. Et Eric Morleva a, a vu un, une terre gouvernée par une, une intelligence artificielle et qui a accepté de faire un match pour peut-être la repasser aux humains. Et sinon, ben je vais vous passer la parole à tous, parce que moi, je ne suis pas très douée pour parler en public. Donc, je vais vous prendre dans l'ordre où je vous vois apparaître, Hugo, et tu passeras à ton voisin. Tu présentes un peu ce que tu as fait, et toi D'accord, très bien. Euh, donc, d'abord, ben, merci à Hélène. C'est toujours un, une joie et un, un bonheur de participer euh, aux anthologies et d'être sélectionné euh, dans, dans l'anthologie de fiction Alors, ben, en quelques mots, moi, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Kéropolis qui est inspirée d'un vieux concept qui s'appelle le Kéros. Et euh, ben, j'avais un peu de mal avec cette idée de, de Terre 2.0, en fait, et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre de façon un peu ironique. Alors, sans vous dévoiler euh, évidemment euh, le, le, la source véritable de la nouvelle, mais je pense qu'on la comprend euh, euh, à la fin, on arrive quand même à la, à la comprendre. C'est une ironie sur la disparition de toute forme d'institutions, in, finalement, euh, institutions politiques, institutions euh, et même cadres sociaux. Et c'est une, une sorte d'utopie un peu, un peu dérisoire euh, de la liberté. Voilà, avec un, un, une sorte d'apologie, du, du, du plaisir partagé euh, sans aucune conséquence. Mais c'est quand même dans un monde 2.0, c'est-à-dire, et je n'ai pas réussi à être positif jusqu'au bout, euh, malgré tout, euh, Hélène, je m'en excuse, hein, un monde qui a quand même, avant, subi un, un cataclysme et un effondrement total. Si c'est bien 2.0, c'est que la première version a été écrasée. Et donc, je n'ai pas pu m'affranchir de cette catastrophe euh, euh, voilà qui, qui précède le monde que je propose et je, je maintiens malgré tout que je l'ai fait un peu de façon ironique, donc euh, je n'ai pas réussi à être complètement aussi utopiste et idéaliste que je l'aurais voulu. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai que j'écris ce texte pour toi, chère Hélène. Voilà. Merci, et, cher Hugo. Merci. Et je vais passer la parole à Franck, c'est ça euh, qui est à côté de moi C'est Franck euh, non, apparemment ah. c'est Laurent qui est à côté ah, de toi. Ah pardon. On n'a pas le même affichage alors. Pardon. Ah. Ben non, pas ça qui est à ta côté de toi, peu importe. Ou Laurent, vas-y, Laurent. Ben, voilà, donc... Bon, ben Laurent, Laurent, vas-y. Ben, bonjour à tous. Déjà, je, je suis très heureux d'être ici. Oui, effectivement, c'est la première fois que je participe à l'anthologie Nice Fiction. En fait, j'avoue que j'ai un peu hésité avant de décrire un texte, parce que le sujet de Terre 2.0, a priori au départ, ne m'inspirait pas trop. En fait, Personnellement, j'irais plutôt du, du fantastique, du texte de genre fantastique, naturel, et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt de la science-fiction, même si j'aime ça, et le sujet a priori ne m'inspirait pas vraiment. Mais bon, j'ai un peu réfléchi et j'ai réussi à trouver une histoire où il y a, un peu de fantastique dans le cadre de science-fiction. Alors après, effectivement, c'est euh, donc le, la nouvelle, l'anthrologie se voulait plutôt optimiste, il s'agissait de dépeindre un nouveau départ. Mais moi, au départ, et je ne suis pas seul dans ce cas, je décris un monde. En fait, la catastrophe est arrivée. Au départ, ça commence assez mal puisque la catastrophe est arrivée. Puis, il va y avoir euh, une action, les, en fait, les, les, les humains se sont d'installer dans la banlieue de la Terre une spatiale. Il va y avoir, bon, sans trop rêver bien sûr, parce que je n'ai pas rêvé la fin, euh, il va y avoir une confrontation, il va y avoir un changement. Quelque chose d'imprévu va se passer au point d'une confrontation qui va amener euh, une nouvelle perspective. Je n'en dirai pas plus. J'encourage évidemment euh, tous les lecteurs à, à lire tous les textes et découvrir par eux-mêmes euh, la fin, le pot rôle. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content euh, d'écrire ce texte et très content de participer également à cette anthologie écoutez de tous les autres auteurs. Et voilà, Donc même si en science-fiction, j'aime beaucoup la science-fiction, mais en tant qu'auteur, je suis moins colté. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir participé à cette anthologie et de proposer ce petit texte, en espérant qu'il va intéresser le lecteur. Effectivement, il voilà. était pratiquement un des plus positifs. C'est comme on sait, pourtant pas très bien, mais en fait, il y a un changement. <rire> il y a un fait. Petit changement après. Tu passes ouais. la, la parole. Après, moi, je vois Nicole apparaître. Pas de problème. Dire... Nicole Demoutier. Ah, bonjour. Oui, Demoutier. C'est mon nom en de Demoutier. Voilà. Bon, alors, euh, moi aussi, je vais te remercier Hélène. Ah non, non, pas de remerciement, sinon on n'entendra que parler de moi. Alors, que je veux que vous parliez de vous. Bon alors, euh, <rire> ce texte est en fait, c'est texte. Est un est de texte... Oui, il est de moi et c'est un texte que j'ai recyclé. En fait, c'était un texte qui traînait un peu et j'avais hein, commencé un roman et quand euh, tu as demandé euh, si on était intéressé par une anthologie, et je me suis rendu compte que ça pouvait entrer dans le cadre euh, de cette anthologie et du coup, euh, j'ai eu envie de, la, de... Euh, la transformer en nouvelle, euh, mais normalement c'est un texte plus long et ça s'y prêtait bien en fait, j'ai trouvé. Alors euh, c'est un texte qui parle de l'après catastrophe aussi, mais là on en est encore euh, à la recherche, euh, au balbutiement et, euh, ça parle de personnes qui essayent de communiquer, d'une façon un peu particulière, disons. C'était très original, oui. Très, très original. Merci. Je ouais. t'en prie. J'essaye de, reten... en règle générale, j'essaye de prendre des textes qui sont originaux, oui. qui sont mmh. très différents les uns des autres parce que oui, oui, j'aime bien qu'il y ait un petit peu tout le monde. et Je pense que vraiment là, effectivement, il y a un large panel très différent à la fois comme style et comme idée, alors que c'est le même thème. Je pense que c'est intéressant. Mmh, mmh. Qui, alors maintenant, vous, les images se sont décalées. Donc, euh, qui, toi, qui est à ta droite ou à ta gauche mais moi, je ne sais pas, je suis dans ma salle de bain. Ah je oui, veux... oui, c'est Nicolas qui est à ta droite. Comment on passe la parole à Nicolas On ne voit pas, d'ailleurs. On ne voit pas Nicolas Il ne peut, peut pas parler, Nicolas, on est bien d'accord. C'est notre ami imaginaire. Et non, mais les amis, Nicolas, c'est notre amie imaginaire, elle a raison, Kéty. Et puisqu'elle a raison et qu'elle a pris la parole, moi, je vous propose de la lui donner. Kéty, c'est à toi. Alors, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Erreur système ». Donc, Une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai tout dit. Je suis revenue à un genre de texte que j'écrivais il y a dix ans, où j'étais un petit peu plus plongée dans l'informatique et avec cette idée de prendre les choses au mot. Donc cette idée euh, qu'on serait dans un monde entièrement simulé, ce n'est pas, pas du tout nouveau comme, euh, comme histoire, mais j'ai aimé le prendre vraiment euh, au sens propre en disant « Ok, donc si on est dans un ordinateur, euh, si on est dans quelque chose de simulé, à quoi ressemblerait une erreur ?» <rire> Et puis, et puis enfin, du point de vue d'une personne donc, qui vit cette erreur et qui voit euh, se fracturer euh, finalement sur sa réalité. Et puis, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective Parce que quand on écrit euh, de la science-fiction, même en post-apocalyptique, ce qui nous intéresse aussi, c'est euh, de remettre les choses à zéro et de, et de faire un reboot. <rire> donc, c'est une histoire de reboot. C'est ce que, ce que j'attendais. Parfois, je peux être très scolaire, tu sais. Hein. <rire> On euh, me dit fais un reboot, je fais un reboot. <rire> moi, tu sais, ton obéissance, je ne veux pas dire, mais ce n'est pas, pas la qualité que je te vois en premier, l'obéissance. <rire> je ne veux pas dire, mais je ne veux pas te dévoiler. <rire> mais si tu veux, tu passes à la parole au suivant ou à la suivante. Alors moi, mon suivant, c'est Guillaume. tous parler, tranquille, quoi. Bonjour à moi, c'est Guillaume. Vous m'entendez Oui, oui. Ok, okay Voilà. J'ai écrit, euh, bah, je vous remercie aussi, hein. euh, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Caravane. Et en fait, quand j'ai vu l'appel à texte d'Hélène, je rentrais d'un voyage dans le sud de l'Italie. Et euh, c'est une nouvelle qui se passe dans, pas vraiment un monde post-catastrophe, juste un monde qui pourrait avoir lieu dans 50 ou 60 ans si la désertification se, mm -hmm. se poursuit. Et donc, euh, voilà, j'essaie d'imaginer euh, qu'est-ce que deviendrait une partie de l'Europe si une partie de sa population euh, retournait vers le nomadisme plutôt que la sédentarité. Et c'est euh, de, de voir un peu la, dans la dualité entre les deux ce qui euh, ce qui a attiré d'une des cultures et ce qui a attiré de l'autre. Elle était oui, elle était intéressante et posit ou positive aussi, oui malgré tout. J'espère. Ça partait, bah, comme tout le monde, ça part toujours sur, <rire> sur du plutôt dur. Et puis euh, on peut voir ce que les personnes amènent comme solution. Oui, mais c'était une jolie. Enfin, c'était une jolie solution. Tout au moins <rire> j'ai trou... trouvé. Enfin, c'est pour ça que je les ai prises. Remarquez, C'est idiot que je fasse des compliments aux auteurs, puisque sinon je ne les aurais pas pris. <rire> Tu pourrais très bien avoir pris un auteur dont tu pas la nouvelle uniquement pour le casser, mais ce n'est pas du tout dans ton caractère. <rire> euh, dans toutes les anthologies que j'ai faites, il m'est arrivé de prendre des auteurs que je n'aimais pas. Ah oui. Je veux dire que je n'aimais pas... Mais tu aimais leur texte, mais pas, pas, pas la personne. Non, non, je parle du texte quand oui. je ne m'occupe pas du tout des gens. C'est pour je, ça que tu as pris mon essayé. texte la dernière fois c'est pour ça, parce que je ne savais pas que c'était toi. <rire> mais je veux dire que je, ne, je regarde le texte, j'essaye que, enfin, il me faut un minimum de style et de forme, mais il y a des choses que je n'aime pas et qui me semblent une autre facette, parce que même si des anthologistes donnent une marque à leurs anthologies, puisque c'est dans leur goût, je pense qu'il faut que euh, toutes les facettes soient représentées. L'important d'une anthologie, c'est comme un diamant. Il y a des facettes qu'on met dessous, euh, sous une bague, et puis il y a des facettes qu'on met dessus parce qu'on les préfère. Mais je pense que c'est important. Oui, j'ai accepté quelquefois des textes qui ne me plaisaient pas personnellement. Jamais de gore, jamais d'horreur, mais des textes qui ne me plaisaient pas forcément. <rire> Ben, tant qu'à faire, puisque tu as pris la parole, garde-la un petit peu, parce que je sais que tu es encore plus bavard que moi. Oui, mais j'ai quand même réussi à te faire parler. Bon, <rire> bon alors mon texte s'appelle « S'éveiller au matin dans un monde idéal ». et. Euh... Tu l'as placé euh, au début, donc j'en ai déduit qu'il n'était pas très bon puisqu'on s'en débarrasse vite. Pas <rire> Et... <rire> Non, je te fais marcher. Ah bah, voilà, tu vois, il faut que je la vende cette anthologie. Oui. Personne ne fera jamais fortune avec cette anthologie, hein, ni les auteurs ni moi. Et on ne sait pas. <rire> Tout arrive. On ne sait pas, on pourrait en tirer une série. Euh, Qui sait, oui. post-mortem. Ah, ouais. Voilà. Post -mortem. voilà. Alors, ma nouvelle, eh bien, euh, je n'ai pas, pas envie euh, de, de, non, de raconter, donc je vais plutôt raconter comment c'est venu. D'abord, j'ai passé un, un certain temps, comme, comme ça m'arrive, pardon, non, je croyais, j'ai passé un certain temps à me dire, euh, bon, Terre 2.0, Terre 2.0, j'étais comme Hugo, là, qu'est-ce que je vais faire de ce machin Et puis, euh, un jour, on est allé avec Nicole à, à la mer, au, au Touquet. Euh, on était juste en, en sortie du premier confinement. Et euh, donc, il y avait une plage qui était déserte. Il y avait des vagues superbes, il y avait un peu de vent. Et, euh, et voilà, on marchait pieds nus dans le sable. Et si vous lisez le début de la nouvelle, vous allez retrouver ce genre de choses. Voilà. Et puis, euh, j'ai eu envie d'écrire ça. Et, et, et puis, euh, je pensais pas du tout que ça ferait une nouvelle pour euh, Terre 2.0. Puis, il y a des trucs qui sont venus, alors, sans donner le, le début, mais j'ai euh, pensé à des conversations euh, que j'avais pu entendre dans les aérodromes entre des, euh, des hôtesses de l'air qui euh, se partageaient euh, à 15, 16, euh, des appartements à Miami, à Honolulu et ailleurs, juste le temps d'y passer et euh, et voilà la nouvelle s'est construite et elle s'est construite de cette manière-là. Euh, J'ai remarqué aussi que mon personnage c'est une, une personnage une personne. Euh, je me suis pas dit tiens il faut que je fasse ça pour soi bien non c'est oui, comme ça enfin, c'est venu naturellement et euh, voilà j'espère que j'espère qu'elle vous qu'elle vous plaira et et, et, et que j'aurais pas écrit de, de trop mauvaises choses et puis j'étais très heureux euh, de me retrouver euh, dans ces, je suis très heureux de me retrouver dans cette anthologie avec des gens que j'aime tous bien et euh, certains même euh, avec lesquels on, on, on cohabite dans le jury du prix euh, Alain Lebussy euh, et certains autres qui ne sont pas dans le jury mais qui pourraient bien y venir un, autre, un jour parce qu'ils envoient des nouvelles aussi. J'ai <rire> bon. <Caprice, là>, oui. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Hein. Bon, je n'ai pas été assez bavard pour toi, j'aurais dû regarder, toi il me dirait « il faut parler combien de temps ?» Mais es raisonnable, es raisonnable. Je suis raisonnable. Ben, Ce n'est pas au courant qu'on me dise ça, mais c'est bien. Voilà. Ah, Ce n'est pas courant non plus que tu le sois. <rire> Merci. Voilà, alors, à qui vais-je passer la parole Eh bien, ben, Pauline, tiens, en parlant de jury. <rire> Et de prix Lobussi, parce que quand même l'an dernier, c'était toi le prix Lobussi. <rire> euh, euh, eh bien, moi, ma, ma nouvelle, elle s'appelle euh, Sentinelle. Alors, je l'ai... Euh, c'était... Euh, euh, pareil, j'ai eu du mal à, à, à trouver un axe sur Terre 2.0, même si l'idée m'inspirait beaucoup. J'arrivais pas vraiment à, à créer une histoire. Et, euh, et puis, euh, finalement, j'ai je pense quelle je pense la veille de la fin je l'ai écrit d'une traite j'ai écrit quelque chose donc donc euh, avec des ouais des idées qui me qui me qui me qui me un petit peu euh, pas mal en fait et qui reviennent quand même souvent dans mon écriture euh, donc en fait c'est un futur assez euh, assez assez sombre où on vit un peu l'effondrement de la biosphère et euh, l'espace le... le, extérieur est complètement inviv... euh, invivable euh... Et on suit en fait une jeune fille qui est en train de coder un programme dont on ne connaît pas vraiment la finalité, et, euh, mais qui semble vraiment un énorme enjeu, à tel point qu'il y a une espèce de pseudo-gouvernement, en tout cas des, des gens du de pouvoir qui essaient de, de, de s'en se, de emparer. Et euh, bah, du coup, je ne vais pas dire ce que ça fait, parce que finalement, elle est très courte en plus. Mais en gros, on revient sur une question d'aller de, ben, de, l'informatique au vivant Et... Euh, et puis, euh, c'est ce questionnement de connexion vraiment euh, au vivant qui me, bah, qui me, qui me motive aussi euh, à écrire. C'était une jolie nouvelle aussi. C'est une jolie nouvelle. Bon, assez merci, beaucoup aussi. De <rire> merci beaucoup de l'avoir Merci beaucoup de l'avoir tout. Comme j'ai dit, je n'ai sélectionné que des textes qui me, qui me convenaient pour des tas de raisons différentes, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire un aparté tout de suite pour rassurer tout le monde. L'anthologie va bien sûr paraître sur papier. Elle va être mise, en, elle est mise, je crois déjà, ou va l'être incessamment sous peu, pour des précommandes, pour le 1er juillet. Je pense que là, tout sera bon, que, que la, la vie enfin, imprime, des imprimeurs sera rentrée dans l'ordre. Donc, euh, ça va, on va attendre un peu un mois. Mais ça sera bon. Bon, Pauline, la parole est à qui Alors, euh, à, je, je regarde, je crois que tout le monde a parlé. Monde a parlé. Euh, Olivier. Avec le micro, c'est mieux. Voilà, bonjour. Et ben, je devrais être un de ceux qui a le moins travaillé sur cette, euh, <rire> cette anthologie. Parce que, en fait, quand j'ai vu passer le, quand j'ai vu passer la pelleteuse, j'étais justement en train de bosser sur une nouvelle pour une autre anthologie, euh, et, et la nouvelle que j'étais en train d'écrire c'était bah, parfait. Ça aurait été parfait pour cette antho-là, mais manque de peau, je l'avais déjà vendue. Donc bon, je me suis dit ça, ah, j'aimerais bien participer quand même, et je suis allé. Et j'avais pas trop le temps, alors je suis allé voir... recycler. Voilà, j'avais sorti. Euh... Euh, dans dimension future euh, radieux, je crois, euh, chez Rivière Blanche, hein, une, une nouvelle euh, où euh, bah, ça commence quand même pas très gai. Hein, euh, on est même en plein dans enfin, la catastrophe se déroule, on va dire. Hein, donc euh, euh, les protéines animales sont essentiellement humaines. à enfin, ça. Se... C'est moyen, quoi, l'ambiance. Et euh, par contre, euh, on voit que la reconstruction a déjà commencé. Et euh, voilà, c'est surtout sur ce thème-là que je, je voulais écrire. Et puis, euh, bon, ben bah, comme le temps avait passé, j'ai proposé à Hélène d'abord lui, lui demander si euh, elle était preneuse d'un de, texte déjà publié. Elle a dit oh, on voit toujours. Et donc, je me suis fait un plaisir de l'envoyer. Et visiblement, tu as aimé, vu que tu as répondu assez rapidement. Donc, euh, assez content. Ouais. Surtout que c'est franchement, euh, j ai, j ai, dans les dernières nouvelles que j'ai écrites, c'est parmi mes préférées. Donc moi, j'étais plutôt content qu'elle ait accepté. Oui, alors c'est bien. Bon. Et euh, je pense quand même que je, malgré le contexte de la nouvelle, j'étais plutôt optimiste, je trouve. Après, par rapport à ce que j'ai tendance à écrire parfois, euh, c'était ouais, plutôt oui. positif. <rire> Oui, c'est assez positif. Bon, en tout Avec cas, tout... Euh, donc futur. Voilà. les futurs en friche, euh, titre, qui montre montrer que c'est. Bon, en gros, l'apocalypse, ce n'est pas voilà. le point final et qu'on a un futur lumière. Voilà. Enfin, pour ceux qui ont, ont réussi à passer le cap. Ah et les autres Bien, est... Par définition, l'apocalypse, c'est l'ouverture de quelque chose de nouveau. Hein. Ben voilà, pour ceux qui restent. <rire> <rire> pour les... L important c'est que ce soit les meilleurs. Oui. Non, et puis, en plus, je voulais vraiment... Sympa. Il y a un message que j'essaye de passer. Euh, On doit être la seule espèce humaine, la seule espèce vivante, pardon, qui peut décider de servir à quelque chose dans la nature. On ne l'a pas encore fait, visiblement. Et j'aimerais bien voir ça un jour, quoi. Qu On décide de servir à quelque chose sur Terre. Et Donc, la nouvelle, c'est un peu le thème. C'est déjà plus délicat. C'est déjà ouais. plus délicat. Et ben, on, ouais, on reste voilà. dans la science-fiction, là. Hein ben, on oui, est bien d'accord. N'empêche qu'il faut réfléchir à ça. On est les seuls à pouvoir décider qu'on sert à quelque chose dans le règne animal. Voilà. Les autres, ils sont là parce qu'ils sont là. Bon. Euh, pour l'instant, on ne prend pas la chance de servir à quelque chose. Peut-être que nous aussi. Peut-être que nous aussi, on est là parce qu'on est là. Oui, mais on finira comme des brochettes, alors, comme dans Manuel. <rire> <rire> C'est le début, c'est rien spoilé, rien du <rire> tout. D accord. D accord. <rire> bon, ouais, mais riez, profitez-en, il faut encore… Euh, je suis déprimant de nature. Rire, Rire quand même. Bon, du coup, euh, tu vas déprimer encore plus l'ambiance. Euh, Maintenant, c'est qui à la suite <rire> À la suite, c'est qui tu veux tant qu'à faire C'est toi qui décides. Ah, c'est bah, toi bah, qui décides, ça Franck, fait comme un tourniquet. Franck n'a pas parlé, je crois non. Oui. Eh bien, tiens, tu es à ma droite sur mon écran. Voilà. Parfait. Alors, bonjour à tous. <rire> euh, donc, moi, c'est ma première. Je ne connais personne chez, dans l'équipe, là. C'est la, la première chez vous, entre guillemets. Le petit nouveau. Oui. Bon, bah, c'est bien. Plus, plus, plus très jeune, mais nouveau quand même. Euh, euh, donc moi, quand j'ai vu l'appel à texte sortir, ce qui m'a tout de suite travaillé, c'était… Euh, le, le 2.0, donc je me suis tout de suite questionné sur le versionning. Et, euh, et ici, euh, le, le, le code 2.0, à, à mon sens, il permet de signaler une grande évolution. C'est même comme ça que ça fonctionne dans, dans, les, dans les applications, etc. Euh, Sous-entendant, donc, une, une version majeure, une grosse modification. Mais aussi, cette, cette nouvelle version... Elle ne renie pas, à mon sens, euh, c'est contraire à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la première version. Ici, on ne part pas d'une feuille blanche, euh, euh, on ne part pas from scratch, comme on dit. Et, euh, et donc, euh, au niveau des outils, je me suis dit, je vais pas partir, je vais partir de mon, de mon propre existant. Et ça tombait bien parce que j'avais euh, dans, dans mes cartons... Un texte qui date, euh, donc c'est ce texte-là, c'est Lise, ma nouvelle s'appelle Lise, c'est le nom d'un village. Ce texte de 1989, je, je, la première version date de 1989, donc je, qui, qui, qui n'est jamais sortie, hein, j'écrivais pour moi à l'époque, et donc je l'ai repris et je l'ai adapté euh, avec euh, justement, j'y ai mis euh, du, du réel et ça me permettait aussi de faire des allers-retours entre la version point .1, le monde d'avant et le monde d'après. Pendant toute l'histoire, moi, je fais des, des, des flashbacks. Le narrateur, il, il, il navigue entre ce qu'il a été, ce qu'il est et peut-être ce qu'il pourrait être. Mais donc il navigue entre toutes ces versions. Donc euh, moi-même, j'ai repris, j'ai fait ma version 2.0 de mon texte d'ores et déjà. Hein. Donc l'idée centrale était là. Je, je... Je voulais faire évoluer mon texte et en même temps répondre à l'appel. Donc, ça, c'est pour la première approche concernant le 2.0. dans un second temps aussi, le 2.0, quand on le dit rapidement, on a tendance à, à, à l'associer au web 2.0, c'est-à-dire quelque chose peut-être de collaboratif. Et il y a eu des interactions. Euh, D'ailleurs, on parle même parfois, j'ai entendu du management 2.0, la belle affaire, ce hein, euh, qui, qui remettrait… Euh, L'humain au centre, comme par hasard. Euh, il y a aussi la cité, la ville 2.0. Bref, c'est quelque chose de, de positif, le 2.0. C'est une positive attitude. Et, et donc, je, je suis un peu parti sur ça. Sauf que le, le nom de ce village, qui s'appelle Lise L-Y-S-E, euh, justement, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais choisi déjà à l'époque. Hein. Euh, il a. Il a un côté ambivalent. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Parce que lise en, en biologie, ça veut dire destric, destruction, dissoudre, désintégrer. Donc euh, moi j'avais une ambivalence. Et après c'est presque contradictoire. Le 2.0 il est positif, mais le, le nom de ce village il est quand même plutôt. Il annonce quelque chose de négatif. Et au bout du compte, on ne sait pas si, on sait pas trop où on va dans ma nouvelle. On ne sait pas si tout se passe bien. Est-ce que c'est le monde 1.0 qui a été détruit Est-ce que ce n'est pas le monde 2.0 qui va s'autodétruire Qui va entre guillemets, il va foirer quoi euh, Ou pas Donc, euh, euh, dans quel sens elle va évoluer l'histoire euh, Ma nouvelle, elle ne répond pas à ça. Euh, Je n'apporte pas de réponse, aucune. Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai construit euh, ma nouvelle qui s'appelle Lise. Deux fois plus intéressant, de tous d'ailleurs, de vous entendre votre démarche. Parce que moi, les démarches antérieures, je ne les connais pas. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment vous les avez faites et comment je les ai perçues. Bon, après, les lecteurs les percevront sans doute oui. encore d'une façon différente. Mais Heureusement. C'est intéressant pour moi de vous parler. <rire> tant mieux. <rire> Donc, je peux passer la main. Alors, je sais plus qui trop. Euh, euh, Amélie Est-ce qu'elle a parlé, Amélie Non, elle n'a pas parlé, Amélie. <rire> donc, Amélie Bousquet. Merci. Alors, bah, moi, je suis ravie parce que c'est la deuxième fois du coup que euh, je participe à Nice Fiction. Euh, donc, euh, cette fois-ci, ma nouvelle s'appelle euh, L'horreur des abysses. Alors, c'était une nouvelle que j'ai écrite en fait, juste avant de voir euh, l'appel à texte Donc, euh, qui est venue d'une inspiration personnelle. Je trouve que justement le thème de Terre 2.0, ça amène vraiment des réflexions euh, très actuelles qui, euh, qui nous préoccupent. Donc, du coup, j'avais écrit cette nouvelle qui allait parfaitement dans le, dans le, dans le thème. Alors, effectivement, je suis partie sur quelque chose d'assez pessimiste au départ, puisque euh, ma réflexion, elle, elle est euh, sur euh, comment l'humanité finalement va, euh, va réagir si on part dans la voie la plus pessimiste possible, c'est-à-dire que euh, euh, les choix de l'humanité ont fait que notre écosystème s'est effondré et que… Euh, et que le monde est, euh, est devenu invivable à cause d'une pollution généralisée. Donc, dans ma nouvelle, c'est l'humanité a réussi à, à survivre pendant euh, des centaines, euh, voire des milliers d'années euh, d'une certaine façon, sans trop en dévoiler. Euh, et finalement, c'est la nature qui va lui offrir euh, une deuxième chance. Qu'est-ce qu'elle va en faire Est-ce qu'elle euh, est qu va évoluer euh, pour justement euh, survivre, mais aussi avoir un un rôle plus positif dans, dans le monde ou est-ce qu'au final elle, euh, elle, va, elle va refaire les mêmes erreurs et, euh, et peut-être accepter à la fin qu'elle euh, est, elle est, euh, comment dire, elle est euh, condamnée finalement à disparaître pour laisser la nature euh, évoluer. Donc voilà, mais même si ça n'a pas l'air comme ça… Euh, même si le départ est très très pessimiste, euh, je trouve que euh, cette histoire de seconde chance et de justement de terre de point zéro amène un côté optimiste qui peut euh, amener à plein de possibilités. Oui, elle est assez optimiste aussi. Oui, j'admets qu'il y a un peu plus de positif dans cette anthologie que, que je ne l'aperçois dans l'ensemble. Puis c'était poétique comme idée. Oui, oui j'aime bien avoir, en général, j'ai toujours une petite dimension. Euh, j'aime bien amener, euh, ben disons que j'ai réfléchi vraiment sur, sur un, un thème qui, qui est actuel, qui est, un, qui est intéressant, qui de toute façon nous interpelle tous, c'est à savoir où est-ce qu'on va, comment, comment on va être acteur de, de ce monde. Et bon, là, par exemple, dans la mienne, c'est comment on va réagir à vraiment euh, l'avenir et euh, s'avère sombre comme il est possible qu'il soit, à voir. <rire> Merci, Amélie. Je vous laisse passer, je vous laisse passer parce que moi, finalement, euh... je suis incapable de me servir d'un Mac et je vois pas tout le monde. Alors, je crois que l'Alex, <rire> à toi. <rire> Euh, alors, moi, ça a été un peu particulier parce que euh, Terre 2.0, forcément, j'y voyais du haut punk euh, On en parlait à 14h avec Hugo en PR, justement. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais tellement à cœur, mais tellement à cœur de, de répondre à cet appel à texte. Et en fait, je bloquais. Je bloquais parce que euh, je n'arrêtais pas de revenir en boucle à un texte qui a une saveur très particulière pour moi et qui est du coup dans l'anthologie, la haute parce que c'est ma toute première nouvelle aboutie euh, que j'ai euh, écrite. En fait, j'avais l'âge de 16 ans et elle a été primée à l'époque, euh, concours à, du collège, enfin euh, euh, bref. Et, et en fait, c'est un texte qui, est, qui me tient énormément à cœur. Alors, j'avais entendu dire des gens qui disaient que finalement, le premier texte qu'on écrivait, c'était un peu celui où on, où on, après, on, dans lequel il y avait plein de petits bouts dans tous les autres écrits qu'on qu avait dans notre vie. Et c'est vrai que c'était un texte qui avait vraiment un thème qui était hyper important pour moi. Et du coup, cette nouvelle, j'ai essayé de la reprendre. Enfin, ce sais pas que j'ai essayé, je l'ai reprise, je l'ai réécrite. Je l'ai republiée avec un financement participatif en 2014, quelque chose comme ça. Euh, mais à chaque fois, il y avait un goût d'inachevé. Et merci Hélène, parce que finalement, la version 2.0 de cette nouvelle, <rire> puisque du coup, on est dans, le <rire> dans, dans la déclinaison du 2.0 jusque dans cette histoire-là, puisque la fin n'est plus la même. Et c'est parce qu'Hélène est venue me dire non, mais là, il y a un truc quand même euh, qu'il faudrait peut-être revoir. Et en fait, ça a été une histoire du coup merveilleuse, ce travail avec Hélène, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis un point final à cette histoire et je sais que je peux vraiment passer à autre chose. Donc, euh, donc, elle a une saveur très particulière pour moi. Et, et il est question, là, pour le coup, de comment se fait le reset. Je pense que, voilà, euh, je, je, bah, à la fois, j'en dis beaucoup, à la fois, j'en dis pas beaucoup. Alors, évidemment, euh, avec euh, bah, un, un personnage qui va avoir 16 ans, on se demande pourquoi. <rire> mais, euh, mais avec beaucoup de réflexions à l'époque euh, écologique, euh, sociale, sociétale, qui me qui commençait déjà en fait à, à me travailler et avec les, lesquels, bah, du coup, j'ai écrit ce texte. Donc, euh, donc voilà. Oui, effectivement, c'est un texte de très jeune. Ça m'a frappé, ouais. frappé du... Encore que je te vois toujours très jeune, mais moins jeune que... Ça. Je vais pourtant sur mes 48 ans, hein, mine de rien. Oui, mais ça ne se voit pas. C'est bien. Je suis contente si tu as pu justement la, ouais. la dépasser. C'est ça, c'était extra pour moi, en fait, euh, cette, cette publication, ce travail avec toi, euh, voilà. Et, et je suis très heureuse finalement de, de cette version aboutie et qu'elle soit publiée dans cette anthologie-là avec ce titre-là. Enfin, voilà, c'est tout un ah ensemble. Oui, j ai, j ai gardé. Mmh. on n'a pas beaucoup bougé de dessus, hein, de toute manière. Ça a été un très gros travail. Euh, moi, c'est une, une nouvelle qui s'appelle euh, « Do it yourself », j'ai voulu crâner et mettre, et, et mettre un titre en anglais parce que je trouvais que ça faisait bien. Et euh, non, en fait, ce n'est pas pour ça, c'est parce que euh, bah, c'est une, une, une expression qui est, qui est bien connue aujourd'hui, « Do it yourself euh, euh, voilà, », c'est très à la mode, les gens qui, qui apprennent les à faire les choses par eux-mêmes, je crois qu'ils appellent ça même « DIY ». Voilà, -Y. Donc euh, c'est pour ça que j'ai gardé le, le titre en anglais, c'est parce que c'est une mode en fait et je pensais que ça allait beaucoup parler aux gens. Alors euh, moi c'est pas une nouvelle euh, que j'avais écrite à l'origine pour cette anthologie, j'avais écrit pour une anthologie, euh, enfin j'avais écrit pour un appel à texte d'un éditeur, je ne sais même plus lequel. Euh, C'était Europunk. Europunk. Voilà, donc euh, il devait y avoir forcément un aspect européen dans la nouvelle et un aspect punk. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai été recalé. Euh, ce qui arrive à tout le monde, n'est-ce hein, pas Et qui, le, le premier à qui n'est pas arrivé lève le doigt. Hein, franchement, allez, levez le doigt, le, celui à qui n'est pas arrivé de se faire recaler. Oh bande Parce de <rire> monde. Et puis, et finalement, avec le recul, je suis content d'avoir été recalé. Parce que je trouve que finalement cette nouvelle convient mieux au thème euh, Terre 2.0 qu'au thème Europa. Donc vous euh, voyez comme quoi finalement chaque chose malheur euh, est bon. Donc moi c'est alors j'avais je m'étais je m'étais fixé une gageure sur cette nouvelle c'était de faire une nouvelle euh, qui soit vraiment une utopie positive. Et alors pour moi c'était un vrai défi parce que moi j'ai tendance à aller dans la dystopie dès qu'on parle de SF, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très optimiste sur l'avenir, mais j'ai coutume de dire que je garde espoir. Voilà. Donc, euh, en fait, pour faire très vite, euh, ça part d'une ZAD. Donc, on n'est pas dans la, dans la science-fiction lointaine, hein. on est dans l'anticipation aux alentours des années peut-être 2030-2040, c'est pas trop fixé, mais on peut déduire la date. Et, et ça part d'une ZAD qui s'installe dans le limousin, et puis qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui devient un état dans l'état. En fait, puisque euh, du coup, le, le principe, c'est que euh, les gens qui habitent dans cette ZAD... Euh, demandent à, à vivre d'une certaine manière, euh, et l'État refuse, parce que l'État français campe sur ses positions euh, immuables donc ils décident qu'ils vont le faire eux-mêmes. Voilà. Donc ils font leur État, « do it yourself ». Et à travers ça, c'est une réflexion sur, sur l'éducation, sur la justice, la police, la santé, la solidarité, et, et aussi, sur, surtout, sur la démocratie participative. Voilà, donc c'est résolument optimiste et alors profitez-en parce que je ne sais pas si je réussirai à en faire une autre aussi optimiste. <rire> il n'y aura peut-être pas toujours des thèmes optimistes non plus. Hein. Ça a l'air super sérieux quand même. Et là, il y a oh. des choses rigolotes ou pas ah, Il y a des choses rigolotes mais de toute manière, le rire, c'est le propre de l'homme. Mais si l'homme va faire sa fin, on rira moins. Donc, euh, si ce n'est pas très drôle, ce n'est pas grave. Ça convient bien au thème. Euh, Dounia, euh, tu es prête tu, le, le monstre est sorti euh, de ton Écoute, euh, si… Euh, si... Si la bête est partie, oui, vous m'entendez ouais, bien bon. Ah bah oui, voilà. c'est nickel. Allez, à toi. Merci bon. à moi. Alors, euh, <rire> euh, moi, si, je... moi. Moi, moi. Donc, en fait, je suis partie d'une... Je suis plus sur le reboot que sur le 2.0. Et euh, le recommencement, mais... ou la réparation, je dirais. Donc, je suis partie d'une photo que j'ai vue, je crois, sur le site du Monde, ce qui parlait des... Euh inondation suite au dérèglement climatique. Donc ça se passait dans un pays du tiers monde dont on ne savait pas lequel c'était. Est-ce que c'était en Afrique Est-ce que c'était en Inde C'était des femmes qui avaient des, des grandes robes pleines de voiles qui marchaient dans l'eau, mais avec de l'eau presque jusqu'aux genoux. Puis elles avançaient. Et puis c'était assez euh, l'eau à perte de vue. Donc c'est possible que ce soit aussi en Inde. Et euh, je suis partie de là et je suis partie sur un double constat, c'est que euh, dans, la, dans le monde actuel, ce n'est pas qu'en Europe qu'on pollue, qu'on consomme et qu'on gâche tout. J'ai enfin, un souvenir euh, d'avoir été au Maroc, dans, à la campagne, où il n'y avait pas un sac de plastique, d être revenu dix ans après et de marcher dans les sacs en plastique et les cailloux et les herbes. En fait, des choses que... On voit un peu bas, autour d'Avignon avec le Mistral quand il euh, arrache tout ce qui est en plastique qu'il balance sur les arbres. Donc je suis partie de là et c'est la réparation. Et il y a cette, euh, cette, euh, cette balance entre euh, un monde, donc ça se passe en Tunisie, hein, qui est hyper, euh, parce que j'ai des images d'enfance de là-bas, de plages magnifiques où il n'y avait personne, mais alors vraiment personne. En... Ça remonte loin, hein. c'était en 1968, j'étais encore une petite fille. Et j'ai imaginé, j'ai réimaginé ce paysage et j'ai construit une histoire où on est entre un monde hyper connecté, comme plusieurs de mes co-écrivains ont, ont, enfin ont, dont on, ils ont parlé, et puis un monde où on essaye de réparer la terre. Comment on y arrive Voilà. Donc c'était, c'est pas un texte trop long. J'ai essayé de mettre un peu de poésie. Et puis, par contre moi non, je suis optimiste dans le sens où même si ça va très mal. Il faut qu'on s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut imaginer comment faire. Voilà. Ça plaît donc Un petit garçon à la fenêtre. Ça commence par Un petit garçon à la fenêtre. Note que je pense qu'on s'en sortira. Hein Parce que quand on voit les catastrophes auxquelles on a survécu, je ne parle pas de moi personnellement, mais je pense que, en fait, je, veux, je suis plus optimiste que, ai, que je crois l'être. Il reste quelqu'un qui n'a pas parlé. Oui, il reste plein Benjamin. de gens qui n'ont pas parlé. Y a euh... Benjamin. Oui. Thierry Soudard et Anthony Boulanger qui sont là, je crois, parce je que, vois que je vois, je vois personne. Je vois, je vois six personnes en tout, dont moi. Tu peux nous redonner les deux autres noms C'est priori, je connais le mien. Ils sont pas là. J'ai pas l'impression qu'ils soient là, ouais. Non mais tu connais ton nom Benjamin c'est pas grave <rire> c'est je, je connais mon nom <rire> déjà important c'est écrit si jamais on oublie il faudrait pas. que je sache lire pour ça euh, bah, je vais y aller alors et oui. euh, oh, ouais. Donc, moi en je suis un... voilà moi je suis euh, aussi un petit nouveau comme, euh, comme Franck et euh, la responsable de cette présence bien sûr Hélène mais c'est surtout l'Alex avec ses tweets ah. sur euh... <rire> Le Hope Punk qui envahit ma timeline régulièrement. Voilà, et donc elle a, elle, elle a relayé cette, euh, cet appel. Et, euh, alors moi j'écris de la science-fiction qui ressemble soit à du space opéra, généralement j'écris d'autres genres, mais quand j'écris de la science-fiction, c'est du space opéra. Et, euh, et là, donc du coup, il a fallu que je me force un peu et que je réfléchisse un peu au thème. Alors c'était... Ce n'était pas facile pour moi, parce qu'effectivement, comme, comme vous tous, je, je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir. Donc là, il va falloir se forcer à être un peu positif et à imaginer des solutions. Voilà. Et donc, moi, je me suis posé une question. C'est une question qui revient très souvent chez moi. C'est une fois que la, la civilisation a disparu ou qu'on est un, dans un, une sorte d'entre-deux, un peu comme le Moyen-Âge occidental, on a souvent considéré que c'était un entre-deux chose. Bon, c'est une réécriture d'histoire, bien sûr, mais. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Bah, comment on fait pour vivre dans les ruines de la civilisation disparue On a toutes ces images de, de la Rome en ruine, et puis il y a des gens qui vivent dedans au Moyen-Âge. Et je me suis toujours demandé ce qu'ils qu en pensaient, est-ce qu'ils avaient le souvenir de cette Rome, est-ce qu'ils l'idéalisaient, est-ce qu'ils avaient conservé des choses Voilà, donc la nouvelle s'appelle « Noche Monstra », c'est du, du russe que je prononce très mal, bien évidemment, ça veut dire « monstre nocturne ». Euh, c'est expliqué, dans la, dans pourquoi, pourquoi ce, titre, ce titre est expliqué dans la nouvelle. Et donc l'idée, c'est ça. Ce ça, ça raconte l'histoire de gens qui euh, perpétuent des traditions euh, du monde d'avant, euh, dans un univers qui euh, est un entre-deux, c'est-à-dire qu'il bon, s'est passé manifestement quelque chose et la civilisation a disparu, et euh, ils vont apprendre euh, peut-être à se débarrasser de vieux réflexes euh, pour qu'on aille un peu de l'avant euh, et qu'on reparte du bon pied. Voilà, euh, et ça me permet au passage d'ailleurs de parler d'un sujet donc, qui m'intéresse beaucoup, qui est la conquête spatiale, c'est un fil rouge dans, le, euh, dans la nouvelle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce thème, ça m'a vraiment inspiré, je pense que euh, ça m'a permis de créer un petit univers. Euh, donc voilà, donc, je, je t'en remercie beaucoup Hélène, c'était un vrai exercice et, euh, et j'ai bien apprécié. Ça m'a permis de parler de pas mal de sujets que, que j'aime bien, donc euh, et d'ailleurs, tu as pu remarquer, j'ai pu parler d'architecture brutaliste, notamment. Oui, ça m'a ça donné du mal. <rire> je suis désolée. <rire> Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai arrêté vais euh, Parce qu'effectivement, euh... pour présenter la chose, enfin, chacun l'imaginera comme, comme il l'a vu. C'est très difficile, quelque oui. chose de compliqué à imaginer. Ouais, ouais, Mais bon c'était intéressant. Ouais, c'était c'était vraiment chouette, voilà. Et puis puisque j'ai la parole, je vais juste préciser à, à Katie que j'avais beaucoup aimé euh, ces deux euh, numéros hors série, je crois que c'est dans Galaxy sur euh, l'Afrique euh, en général, enfin des, des auteurs euh, africains notamment. C'était euh, deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Voilà, donc merci beaucoup. De rien, euh, il n'y en aura pas d'autres, donc profite bien, relis-les. Non, non, mais j'ai je, je, je, des acquaintances depuis et euh, voilà je vis des auteurs nigériens notamment. Merveilleux, c'était le but. Voilà, Juste passer, voilà, passer, le, passer la main aux personnes réellement concernées par le sujet. Exactement. Et il euh, y, y a des très, très beaux textes. Bon, c'était ma petite parenthèse. Voilà, c'était le but euh, et ça n'a marché. Parce que. As dit, euh, euh, oui, qui est passé. Ah, Excuse-moi, Hélène, je crois qu'on ne t'a pas entendu. Alors, homme. moi, je n'ai pas tout entendu, mais je suis sûre que j'arrive à traduire que Hélène nous parle de MAM, euh, MAM qui est dans le numéro 46 et qui, était, euh, qui a eu un entretien à mm -hmm. euh, Nice-Fiction mm -hmm. hier. D'accord, bah, c'est top. On euh, va le regarder parce qu'il donne plein d'informations justement. De toute euh, manière, on va revoir toutes les vies. Je vais aller ah, voir ça avec plaisir. Tu l'es là, Hélène. Oui, <rire> y a le, le réseau est euh, euh, manifestement un peu faible. Voilà, en tous les cas, c'est le top. Alors moi, je, je trouve ça génial. En fait, je vais demander à tous les auteurs dont j'achète des livres maintenant de venir me pitcher en vidéo leurs livres euh, avant que je commence ma lecture. J'aimerais que ce soit un service offert lors d'un achat d'un livre maintenant. <rire> Donc, ça, ah, génial. Benjamin, il <rire> y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle « De quoi ça parle ?» Oui, je connais, oui. Voilà. Donc, tu as des pitches. Non, non, mais moi, je veux un truc perso, tu vois, un rendez-vous. C'est risqué, hein. <rire> Écoute, si tu payes le dîner. Euh... Why not? <rire> voilà, donc, merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais bien passer la parole à quelqu'un, mais je me demande si je ne suis pas le dernier, en fait, sauf si. Qui, qui peut lever la main, qui n'a pas parlé, mais je ne crois pas. Hein je crois est... euh, moi, ce qui m'étonne, c'est effectivement, on n'attendait plus de monde. Et effectivement, tout le monde a parlé. Qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes libre de parler réellement? C'est-à-dire, parlons entre nous, j'allais dire. Ce qui me paraît intéressant. Je pense qu'il va falloir lancer la chose. <rire> oui. Ben, je vais commencer à poser une question alors. Euh, parmi vous. Euh... Cette, donc, cette, enfin, ch chacun de nous a réagi d'une certaine manière à, à, ce, à ce sujet du reboot. Mais si euh, vous deviez écrire, je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets en ce moment, des projets en cours, euh, d'écriture, de, de, de, de cinéma, de poésie le, Ça peut être sympa de le partager avec nous. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de parler. Ah. Allez, vas-y, Olivier. <rire> Je suis en plein, reboot, en plein reboot là parce que j'ai un bouquin pour Flammarion là, sur lequel je bosse avec un gars du CNRS. un bouquin de cuisine qui sera La cuisine post-apo. Euh, ah, oui. C'est la fin du monde et maintenant qu'est-ce qu'on mange Donc, euh, <rire> Des bonnes petites astuces pour euh, pas as. tenir quelques mois avant que. Euh, avant que les premières graines poussent, ou euh, savoir fouiller dans les décombres, euh, qu'est-ce que c'est que la bouffe longue long conservation Et c'est des prétextes aussi pour expliquer euh, justement tout ce qui est séchage, euh, bah, toutes les techniques longue conservation, séchage, fermentation, etc. Quoi. Donc ça devrait être assez rigolo, et puis peut-être que ça vous sera utile dans quelques années, allez savoir. <rire> Olivier, euh, Olivier est-ce que ça mettre en perspective avec ton histoire de protéines humaines de tout à l'heure non, mais la protéine humaine, on a un chapitre dessus et on, on, on, a, on a fait quelques recherches parce que quand même, on le mec du CNRS, tout ça, on a vraiment trouvé des études sur le sujet et c'est pas vraiment terrible. On déconseille, c'est vraiment… Alors, Donc, on a un chapitre entier expliquant pourquoi c'est pas conseillé de bouffer de l'humain. Okay. Pour des raisons ouais. psychiatriques peut-être euh, non, ça, on n'en parle pas du tout. <rire> on s'en fout de ça. Alors, purement diététique et euh, sanitaire, il euh, faut éviter. Ah, ce n'est ouais. pas assez gras. Euh, et quand tu es en mode de survie, il faut privilégier le gras à la protéine. <rire> oui, mmh. vraiment. Et non, bio... On m'avait dit que c'était de la viande blanche, et que c'était donc. Oui, mais blanc, ce n'est pas assez gras. Et le gras humain est très mal réparti. Ça rentre pas dans la fibre musculaire et du coup, c'est pas très intéressant. Ah, On a de... quand même bosser le truc, c'est ouais. <rire> On a même trouvé des études des années 20 sur la. Ce oh oui, c'est pas musculaire. les meilleurs pour ça. Hein, ça. On a <rire> très expérimenté. Ah non, ça, non, merci, ça ira. Je tiens. À les non contemporains bouffant de la merde, je préfère éviter. D'ailleurs, c'est également un aspect euh, qu'on qu aborde, mais on a vu quand même des études des années 20-30 sur l'aspect gustatif de la chair humaine. Hein, oui, oh. C'est quoi. La guerre, non <rire> ah Non, non. il y en a qui sont allés en Afrique exprès pour en goûter puis pour pouvoir écrire dessus. Ah On a ça vu des gens malades. J'aimerais ouais. bien enchaîner hein, si, si on vient <rire> à sa news. Mais ça va être bien, tu vas voir, c'est <rire> Non, ce n'est pas, pas pour te couper la parole, c'est juste pour faire le lien, puisque Olivier a co-dirigé avec Vincent Corlex un, une anthologie sur la nourriture, donc marmite et micro -ondes. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est super ah, oui. cette anthologie. C'est une honte. je n'ai même pas pensé moi-même, c'est dire à quel point je suis... Quand oui, tu mais du coup, tu, tu, tu donnais quand temps même la transition. Donc, euh, voilà, c'était une anthologie. Elle est très bien, je peux témoigner. C'est une des anthologies que j'ai lues récemment. Elle est très, très bien. Il a vraiment pas envie du tout d'en parler parce que dès qu'on en parle il se barre. Est ben oui c'est ça. Ouais. Pense il est non il est allé le chercher à mon avis. mais ben, ben, du coup j'ai mon voilà. avis. Je alors il est... Ah, il est à l'envers là. Attends, On il, aller est voir, a, il a contre jour voilà. Qu'est-ce que c'est alors voilà. pas ça s'affiche bien chez nous. Ah marmite et... ça n'a rien à voir avec ton plan de manger des humains. Non non. Enfin, non non. Ça doit en parler quelque part. <rire> bah, tu mais... peux quand même les cuire au micro-ondes ou dans une marmite. Hein. Exactement. <rire> Et en tout cas, c'est une anto avec une vingtaine de textes, dont des auteurs phares comme Katie. Je dis ça sans déconner, hein. une ironie. On a aussi, on a, attends, voir, euh, Lillian Péché, Timo Romain Lucaso. Oh, Oui, Nicolavitch. Euh, ouais, Nico Alex Nicolavitch, Sylvie Miller, euh, Philippe Hurtel, euh, qui c'est qu'on a d'autres? Ophélie Bruno, Philippe Casa himself, euh, Alfredo Alamo, un espagnol qui écrit des trucs bien horribles. On a Michel, euh, Michael Rochoua, qui est beaucoup plus connu pour son rôle de médecin et de défenseur du port du masque euh, et qui a fait une très bonne euh, étude sur euh, l'influence de l'hydrochloroquine sur les accidents de trottinette. Ah oui. important. <rire> voilà, Parce on a Jean-Pierre aussi. Enfin, bref, euh, et puis on, avait des, on a des suppléments e-pub, euh, e euh, une euh, façon fanzine à l'ancienne également pour ceux qui avaient contribué. puis, pour, si vous êtes patient, vous devriez l'avoir gratuit en 2022. Enfin, voilà. On a bien bossé, on s'est bien amusé. J'espère que ça plaira un maximum. Et en tout cas, euh, s'il y avait des contributeurs parmi vous, c'est bien possible. Mmh. J'espère que, euh, que le bouquin que vous avez chez vous vous plaira. Permettez micro-ondes. C'est chez Géphir. C'est chez Géphir, oui. J'ai publié bon. une nouvelle dans, oui, dans, de... dans les temps préhistoriques. Oui, oui, du temps de Philippe Herpé. Je crois que dans les tout premiers. Oui, oui, dans les tout premiers. C'est des d'ailleurs. D'ailleurs, on avait demandé à Philippe Hortel, tiens, tu nous fais la préface et on voudrait refaire et une crombe en Anto, tu nous ferais la préface Il répond, non. <rire> hein Non, je vais écrire une nouvelle. <rire> ah là là, il est un peu laconique des fois et il arrive à être flippant. Et elle est assez excellente, je vous conseille. Ça mériterait un roman d'ailleurs, cette petite nouvelle -là. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Bon, pour, pour, le, pour ce qui est euh, futur euh, et bouffe, j'ai rien d'autre là sous le coude. <rire> C'est bon, on n'a déjà plus d'appétit. <rire> ah ouais. okay. oh bah alors là, moi l'appétit, ça ne me coupe pas. Hein. Euh, et oui, sinon, euh, sur le thème. C'est reboot... un, une des. Une des off. Pourquoi pas un reboot sur la nourriture, un livre de cuisine sur la nourriture, mais rebooté mm. Les restes, l'art de cuisiner les restes. C'est l'épisode de la quatrième dimension, si je ne m'abuse. <rire> <rire> euh, sinon, pour répondre à ta oui. question, Dunia, sur euh, l'actualité, et donc on est toujours dans le thème du reboot, si on veut, puisque euh, en, en octobre sort l'évangile selon Myriam, qui est un. Ah. Donc, un livre que j'ai écrit, mais qui, qui reprend en fait des textes connus, euh, des textes de l'Évangile notamment, hein, la Bible, hein, des textes de la Bible, mais pas que. Euh, voilà, c'est une, une pauvre jeune fille qui, qui réécrit un livre sacré, mais qui ne sait pas faire la différence entre un conte et une histoire biblique. Donc, ça donne une Bible un peu particulière. Et je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup ri. Donc, j'ai hâte que tout le monde rigole avec moi. On va l'attendre, En octobre Oui, en octobre cette année. Chez qui Chez Mnemos. Mnemos, Quelqu'un d'autre a un projet, non y a toujours plein de choses en cours de route. Euh, okay. D'abord, je vais parler de choses qui peuvent intéresser tout le monde. Euh, ce sont les appels à texte que j'ai euh, en ce moment sur le feu. Euh, bon, il y en a un sur les Uchronies, mais il est terminé, c'était jusqu'au 15 mai. On est en phase de, de, de, de lecture et ça sera un numéro euh, spécial de Galaxy en janvier prochain, euh, donc sur les Uchronies. Et puis, euh, j'ai un appel à texte aussi qui est lancé pour euh, Arquiris, euh, sur le livre, la lecture, les bibliothèques. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi chez Arquiris que j'avais euh, conduit une antho sur la gastronomie euh, qui est sortie il y a maintenant un an et demi. Euh, avec ces confinements, je perds un peu le, le décompte des mois. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on a bah, Bien sûr, on aura, comme tous les ans, euh, le prix euh, Alain Lebussy euh, 2022 cette fois. Alors, on ne sait pas d'ailleurs, euh, j'espère que les membres du jury ici présents. Euh, euh, n'ont pas été euh, trop harassés ou découragés euh, par le nombre de textes qu'on a eu cette année puisqu'on a eu 322 textes qui sont arrivés alors qu'on n'avait jamais dépassé 200 ce qui était déjà beaucoup et euh, et puis bien sûr euh, également euh, les prix euh, le prix Pépin hein, euh, des textes courts et euh, mais Hugo en parlerait mieux que moi. Le prix euh, Aristophane et d'ailleurs le jury qui est euh, présidé par Hugo ici présent est en train de euh, euh, délibérer pour trouver quel est le, le texte théâtral euh, qui euh, euh, recevra le prix Aristophane cette année. Voilà. Et puis à titre personnel, euh, j'ai le quatrième. Euh, euh, volume euh, de mon grand cycle du sommeil des dieux euh, qui, qui dans mon, mon processus d'écriture commence d'ailleurs en 1967, vous voyez c'est pas d'hier euh, et, et qui sort euh, en juillet. Il est parti, euh, le bon attiré a été donné. La, et une semaine. Euh, voilà, donc c'est le quatrième euh, volume, il y en a encore deux, un hein, qui sortira en, en juillet 2022 et un en juillet 2023. Et on y a, et alors c'est marrant, ça, ça résonnait tout à l'heure avec euh, ce que disait Katie. on, on y a dedans euh, un groupe, c'est une, une congrégation, les, les, les, les filles de Gulzaz. Euh, en fait, c'était Gulzaz dans le premier volume, c'est une euh, c'est une mafieuse euh, euh, Kazakh euh, qui euh, qui donne dans le terrorisme de grande ampleur, avec carrément une bombe nucléaire quand même, et qui donc devient une sainte ensuite et euh, euh, se perpétue à travers ce monastère dans lequel on réécrit les textes sans cesse et donc on intègre euh, l'une des dernières choses, c'est l'intégration par exemple de Fahrenheit 451 au, au canon biblique justement, avec une réécriture. Euh, alors, en russe, en russe, hein, ils traduisent en russe avant de réécrire ça. Voilà, c'est un, un, un des aspects, une des micro-sociétés de, de cet univers que je développe dans ce cycle. Voilà. Euh, et puis, bah, et bien sûr, il y a Galaxy toujours, hein, avec, euh, avec ses sorties. Euh, le prochain sera le deuxième volet euh, de euh, sexe et genre. Euh, dans la science-fiction. Euh, le suivant sera consacré à Stanislas Lem, euh, dont c'est le centenaire de la naissance cette année. Euh, et puis ensuite, on ira faire un tour du côté de Francis Carsac aussi, avant euh, l'Ukronie et après l'Ukronie, ça sera la science-fiction suisse. Et, euh, et voilà, Alors, je ne vais quand même pas vous donner euh, la, la programmation des, des trois prochaines années, puisque actuellement, <rire> elle est pleine. <rire> voilà. Voilà. Bon euh, courage. Merci. Bon <rire> <Oui. Et rire> <vous> courage <rire> à vous aussi, hein, parce que vous faites partie du jury, certains. Oui, oui, <rire> <sûr>. <rire> en tout cas, moi, alors, je ne sais pas si on me voit, parce que moi, je ne me vois plus sur l'écran. Ah Non, Et... vois pas, non, non vrai, je... on ne en fait, te voit pas, Non, c'est vrai. D'ailleurs, on voit un carré noir. Le, le couloir il est éteint, donc je ne sais pas s'il si... <rire> n'y a pas de lumière dans le couloir. Ah, c'est Et en fait, je voulais rajouter juste par rapport que... donc, aux appels à texte dont parlait Pierre Gébard. En fait, moi, mon premier texte publié, c'était justement par un appel à texte. Donc, un gré collectif, qui était publié par les éditions du Masque d'Or. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cet intérêt justement pour les appels à texte. Puisque, en fait, c'est la première fois que moi, j'ai été publié, c'était en réponse à un appel à texte. Donc, sur des aventures inédites du personnage de nixon Donc, effectivement, donc, cet intérêt, je suis en tout particulier pour les appels à texte. Après, euh, Personnellement, je n'ai pas de prochaine publication prévue. J'ai un recueil que j'ai proposé, donc j'attends la réponse. En fait, c'est un petit cycle qui s'est fait un peu par hasard. Un petit cycle post-apocalyptique. En fait, le point de départ, c'est une série de guerres qui ont détruit toutes les civilisations technologiques. Et après, il y a une nouvelle menace qui apparaît, donc ce qui entraîne, le... au départ, c'est va être un texte autosuffisant. Et puis, un peu par hasard. En fait, ça, par rapport à Disapplatex suivant, ça s'est transformé dans un petit cycle. Donc là, j'ai un recueil de nouvelles et de novellas qui est actuellement proposé. ils bon, proposé, donc j'attends la réponse, l'éditeur, en fait. Ouais, écoute, on te souhaite... Euh, merci, merci. Réussite. Comme j'attends la lumière dans mon couloir. Mais tu, tu nous vois au moins Moi, je vous vois. Moi, je vous vois. Ah, allez. ça, c'est... Oui. Toi, tu as un carré noir. En fait, bah, Ça fait très cher fictif. En même temps, comme j'écris dans le fantastique, je me cache dans le pour <rire> regarder quand même. Ouais, C'est bien, ouais. <rire> bien vu, effectivement. C'est bien vu. Éventuellement, tu, viens, tu vous, pas, d'ailleurs. Jamais... Euh, non, moi, je voulais juste te dire, Pierre, tu parlais tout à l'heure de l'appel à la texte Uchronie. Oui. Celui-là, il, il, il se sera fait attendre parce que je pense que j'ai fait partie de ceux qui ont répondu à, en tenant compte de la toute première date. Il y avait eu de, de soumission, donc je ouais. pense que ça fait un an que tu as mon texte. Ouais. <rire> J'ai hâte. hâte. Non, non ça ne fait, fait pas un an, ça a toujours non, été un derrière. peu tard, mais on a… On a retardé parce qu'effectivement on a eu cette opportunité avec le euh, comment la, la maison de la Pologne à Paris euh, d'avoir euh, un texte qui était encore inédit en français de de l'EM, euh, d'avoir un certain nombre de choses euh, autour de Saint Isla et donc on a on a décalé euh, tous nos numéros de de deux mois. Non, mais, de manière, voilà. cette année, tout était très décalé, hein, parce que Terre 2.0, c'était le thème eh de oui, l'année dernière. Et oh. bon, ben, ça n'a pas pu sortir. Ça pas eh pu oui. sortir, et même cette année, ça ne va pas être très en avance, puisque théoriquement, au moment où je fais la table ronde, y a le livre est sorti, enfin, sorti, on lance. Et là, ça va prendre encore, un, je pense, un petit mois. Donc, mm -hmm. euh, mais enfin, je vois que je travaille plus vite que toi, Pierre, vrai. Parce, que, parce que moi, ma prochaine anthologie, j'ai déjà reçu plus oui. de 150 textes ouais. et oh. je vais essayer de les faire, euh, je vais essayer, enfin, j'espère que j'arriverai au plus tard en octobre, mais je devrais ah. pouvoir donner des réponses en août, je pense. Hum. Mais bon, je suis en retraite depuis plus longtemps que toi. Pourquoi je suis en retraite, moi <rire> on n'a pas prévenu. Quand on commence à vraiment travailler, c'est qu'on est en retraite. Quand <rire> on n'est pas en retraite, ça va Est-ce que je peux faire une petite annonce Vas-y. Oui, Demain, à l'heure du goûter, ceux qui ne seront pas avec Hugo, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui sont avec Hugo oui. jusqu'à 16h ou après, je ne sais pas. Alors, à partir de 16h... Nicole ici présente et moi présentons un, un travail commun, une, une écriture à quatre mains et, euh, et donc voilà on va vous donner tous les secrets de comment fait-on pour aller au bout de l'écriture à quatre mains d'un texte euh, qui mêle science-fiction, fantastique euh, et d'autres choses encore. Euh, si tu expliques comment on fait pour ne pas s'étriper, euh, je veux bien… Euh, oui, euh, oui, oui demain, je pense demain. que c'est la question qui intéresse à notre modératrice, donc euh, on y aura droit. Non, moi, j'aime bien écrire à c'est un truc euh, que j'aime beaucoup faire. J'ai essayé ça plusieurs fois avec mon meilleur pote, Vincent. Et, et c'est plus que ton meilleur pote, pote. À quel point c'est un meilleur pote, c'est qu'on est encore pote, mais on n'a jamais réussi à quoi que ce soit. Ah, écoute, avec... viens, viens, prendre des recettes alors. Ouais. Avec, avec Sandrine, ah, avec Oscar euh, Scardigli, on avait réussi. C'était une nouvelle cochonne, je crois, et <rire> <rire> publié chez Géante Rouge d'ailleurs. Et, et, ouais. et, voilà, et, et on avait réussi, mais on n'avait même pas compris comment ça, comment ça se faisait. Euh, oui, bah, bah, le sexe. Enfin, c est... C est ça. Ouais. Et dans les annonces, on a, a peut-être mélangé des manuscrits, ça arrive. Hein. <rire> dans, dans les annonces aussi, demain matin, enfin demain, en fin de matinée, avec Dunia, à 11h, on anime un atelier sur Discord, sur écrire de la SF positive, comme on en discutait aussi, et qu'avec cette anthologie 2.0… Bah, je vais le venir. Le matin Demain 11h. entre 11h et 13h. Du matin qui... Oui, oui. j'ai dit fin de matinée <rire> À 11h pour Katie, c'est le matin. Ah, moi, je ne peux pas, j'ai piscine, j'ai donné tout ce que j'avais dans le positif pour les 50 prochaines années. <rire> Mais justement, tu seras la nouvelle pas positive, justement. Il en faut toujours une qui dé, qu soit décalée. On verra hein, ce qu'on trouvera, ce qu'on va imaginer après. Il y en ah, a ça, qui ne parlent pas, là. Guillaume, Pauline. Ouais, oui, des... ça, ce sont les grands pas. qui. <rire> T'en penses pas moins Franck aussi, on n'a <rire> pas entendu de lui qu'il a présenté sa nouvelle. Mais, mais il est parti. Non, non, non, non Franck, il est bien là, là. là. Guillaume est là, mais Franck est parti. Non, non, non, ouais, non, Franck non Franck il, il est, là. est là. Je rêve. Ouais. Ouais. Maintenant, je vois. Ah, ben oui. Et pourtant, maintenant, je voyais tout le monde. Enfin, tout le monde. Quelquefois, il vaut mieux se taire plutôt que d'intervenir que pour dire des conneries. Hein. Oui, mais d'un autre côté, si on ne dit pas de conneries, on, on va paraître pas. pour un secte élitiste et ça, ça fera moche. Justement, puisque tu as presque cité euh, un auteur qui disait euh, « il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con que de la ramener et ne laisser aucun doute à ce sujet <rire> ». Euh, <rire> euh, un... C'est voilà. <rire> un, un bel en enchaînement. Que... En termes d'actualité, moi j'ai justement un recueil de nouvelles euh, qui sort chez Hugo Stern euh, en juillet. Et euh, la particularité, c'est justement je n'ai utilisé que de la parlure argotique Donc, ça me permet. merci d'avoir tendu la perche et d'avoir facilité ton Voilà. <rire> ce euh... n'est voilà. pas de la SF. Chez... Non, ce n'est pas du tout du tout moi je veux bien prendre ouais j'ai une petite actu aussi donc je, je suis toujours dans la promo de, de mon roman euh, d'espionnage steampunk euh, qui se passe à constantinople euh, au 19e voilà, qui s'appelle le grand jeu si vous euh, et puis après j'ai un petit tunnel euh, je vais terminer euh, un roman de fantaisie pour Juillet, qui est un deuxième tome qui s'appelle Les Mystères de Pioche, voilà qui sort en, en juillet. Et je vais enchaîner après. Euh, je participe à des appels à texte de l'auteur Pierre Peuvel, qui fait une sorte de, de fantaisie un peu féerique au début du XXe siècle à Paris, qui invite des auteurs, plus, plus exactement des autrices. Je crois que je suis le seul auteur, donc il doit y avoir quelque chose comme 15 autrices et moi, et euh, voilà, qui nous invite dans son univers. donc euh, on va écrire une nouvelle dans ton Paris des Merveilles, qui a un, un univers un peu, un, peu, un peu chatoyant, très positif d'ailleurs, pour le coup. Euh, voilà, donc ça me fait mon petit tube, tube d'écriture. Puis je prépare mon prochain roman, que je commencerai en octobre je pense. Euh, voilà, donc ça, c'est de, de mon côté pour donner des news, euh, puisque c'est l'exercice de style de ce soir. Après, quoi, je suis seul au milieu de 15 femmes, euh, c'est ce qui m'arrive à l'école, t'inquiète pas, ça se fait bien. Bah écoute, euh, ouais, je crois que c'est plus celle qui... <rire> ça se passe très bien. Euh, on est devenus très copains, d'ailleurs. Euh, c'est petit... assez marrant de voir, d'ailleurs, parce qu'on voit, euh, on parlait de facettes tout à l'heure. Et donc là, euh, Pierre a ouvert son univers donc, à 15 plumes différentes et il n'impose pas du tout de style. Donc, ça donne 15 histoires, ou même 20, je crois, à la fin, il y en aura peut-être 20. Euh, complètement différentes. Euh, c'est assez étonnant euh, comme exercice. Euh, c'est assez, assez passionnant, c'est plein d'humour, c'est un univers plein d'humour, euh, donc c'est super chouette comme expérience. Et puis c'est un, un très beau coach d'écriture, euh, quelqu'un de, de très gentil et en même temps très exigeant, un, un type à connaître. Oui, il était venu la première année venu nous, à mais ah ouais. en, en vrai, veux-je dire, pas quand on était oui, en virtuels, physique, <rire> en physique. On espère quand même que l'année prochaine, ça sera de nouveau en physique parce que oh ben quand oui, même, oui. euh, ben oui. euh, l'exercice a des limites. Ben Guillaume, bien. qui est tout, tout silencieux dans son coin. Depuis la Belgique, oui. Ouais, ça m'aurait fait plaisir de passer vous voir euh, cette année, mais on remettra ça l'année prochaine. Ah, ben on espère que ça marche l'année prochaine. Maintenant, je commence voilà. à, à le dire avec précaution. Parce que... ouais. Moi, Mes dernières fait. actualités… Pardon, je te coupe. Non, non, vas-y. Je disais juste ma dernière actualité, c'est une nouvelle dans le dernier Galaxy, le Galaxy 71, et puis euh, celle-ci dans, euh, dans l'antologie quand elle sortira. Et pour le moment, où je travaille, j'ai envoyé quelques nouvelles, j'attends des réponses et euh, je prépare un peu le début d'un roman. Qui parlera d'eux euh, Qui pour le moment parlera d'éclipse solaire. Un roman qui s'appelle Saros 145 et la façon dont les éclipses se répètent être prédite selon certains types de calculs voilà alors pour moi là en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps justement à consacrer à l'écriture j'ai pas de projet en cours bon, souvent je, je réponds à des appels à texte un peu à... Et Amélie, tu des projets euh, Moi, il n'y a pas beaucoup d'actualité parce que du coup, ça fait euh, plus d'un an que je n'ai pas soumis de texte. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que euh, le dernier que j'ai soumis, c'était pour le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ah. Et euh, je m'étais beaucoup amusée à faire. En fait, je ne connaissais pas et je l'ai vu en détiquesse et, et je l'ai trouvé tellement sympathique que j'ai voulu participer. Merci. <rire> oui, c'est un phénomène, oui. <rire> voilà, enfin, je ne sais pas, c'était... Voilà. Et, et je me suis beaucoup amusée à, à écrire ça. Et Alors, je n'ai pas été retenue. Il y a 140 euh, textes, hein, donc c'était... Oui, voilà. De toute façon, comme tout appel à texte, euh, voilà. Mais c'était très sympathique. Et euh, je n'ai pas soumis depuis. Euh, J'ai fait un peu une pause. Hein, je me suis remise aussi... J'ai eu un projet de roman depuis... Euh, longtemps j'ai essayé de m'y remettre un peu un petit peu comme Pauline j'avoue que ça me fait un petit peu peur en ayant écrit euh, que des nouvelles jusque là c'est un autre travail donc à voir ce que ça va donner mais, euh, mais bon ça avance quand même et, euh, et puis voilà j'ai un peu l'impression de faire un retour euh, avec grâce à Nice Fiction euh, de me remettre un petit peu dans dans, dans l'écriture, et euh, du coup, j'ai envie de me remettre aussi un petit peu à, à, à resoumettre à, re à des appels à texte. Donc, je note celui d'Arclery, je ne l'avais pas vu sur Livre et Bibliothèque, je sens que ça va bien me plaire, ça. Ouais, c'est inspirant, oui. Oui, tout à fait, j'ai déjà des trucs qui... <rire> Donc, j'ai regardé vite fait la date, c'est bon, il y a un peu de temps. <rire> Donc, euh, voilà, je... Donc, pas d'actualité pour l'instant, et peut-être euh, peut plus tard, on espère, voilà mais une envie d'y mettre en tout cas. C'est un petit peu à ça que doit servir l'ice-fiction. En fait, même si beaucoup, enfin, peut-être la plupart d'entre nous, je ne sais pas, sont solitaires dans leur écriture, le fait de rencontrer d'autres auteurs, de parler, d'abord ça donne plein d'idées, et aussi ça, ça polie nos propres angles, je veux dire, on se fait… J'allais dire on appartient à la même famille, d'une certaine façon, et ça permet de... c'est bien de rester en contact tout le temps. Et effectivement, le virtuel, c'est pas si bien que le présentiel. Je pense que c'est important. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une fiction, chaque, chacun de nous, je, enfin, tout au moins beaucoup me l'ont dit, peut-être pas tous, mais on arrive à, j'allais dire, à plein de nouvelles idées qui jaillissent. Je ne sais pas si c'est votre cas à tous, mais c'est le cas de beaucoup de gens qui me l'ont dit. Si, l'échange. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, bah, à titre personnel, dès que je me mets à parler avec des auteurs ou euh, des autrices, euh, c'est immédiat, je repars avec un carnet plein. Oui, voilà. Beaucoup me le disent aussi. Je ne sais pas. C'est ça ce que ça s'appelle du plagiat. Il <rire> n'y <rire> a pas de vol dans les idées. <rire> excellent. Mais non, c'est ouais. de. de... C'est un hommage, c'est un hommage en fait. <rire> oh, qui s'en tire bien. <rire> ouais, c'est vrai que ça, ça, fait et ça fait de l'ébullition. Ouais. C'est pour ça que les festivals, c'est super. Oui, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, c'est mieux en présentiel. Oui. oui. Et certains d'entre vous ne peuvent pas toujours venir euh, non plus, quoi que ce soit, ni nice, soit proche. On a tout ce qu'il faut. On est à une heure. À... On est à l'autre bout du tram à partir de l'aéroport et il faut une heure de presque toute la France pour venir. La Belgique, peut-être pas beaucoup plus, d'ailleurs. Non, à mon avis, pas beaucoup. Oui, je pense à que... ah, une heure et demie, vous pouvez être sur place. Il faut juste réussir à vous amener des bières. Ah, ça oui, <rire> ce serait un crime de ne pas en amener des bières. Je bois oui. de l'eau. Ah. Non, moi, je préfère qu'on m'amène du chocolat. Ça peut aussi faire, ça marche aussi. Des hein. <rire> gaufres. Ça aussi, bon, oui, très bon. Aussi. Je prends note, oui. <rire> oui, quand même, qu'on se voit pour de vrai. J'ai une proposition. J'ai une proposition pour les personnes qui ont envie de faire de l'écriture collective. Donc là, en ce moment, pour fiction, il y a ce qui s'appelle le « nice write-over <rire> » qui est euh, le défi d'écriture euh, sur les trois jours pour... Euh, qui propose d'écrire euh, une nouvelle en un tweet avec un mot proposé. Donc ça, c'est la version mini pour... Euh, pour ni fiction. En fait, ça s'inspire du défi Write Ever qui existe depuis un petit peu plus de six mois maintenant, euh, que j'avais lancé et qui permet d'écrire chaque jour... chaque jour un tweet. Euh, une histoire en tweet. Alors, euh, Pauline voulait écrire plus long, bah ben là, je te propose plus court, <rire> sachant que des personnes l'utilisent pour faire des textes euh, feuilletons en écrivant une étape euh, par jour en fonction des mots qui sont proposés. Donc le principe, c'est on a un mot. En général, c'est thématique, mais pas forcément. On a un mot euh, du jour on écrit son tweet, on met bien le hashtag pour être repéré, pour être retweeté et appartenir un peu à cette communauté d'écriture. Et puis voilà, on peut regarder ce qu'écrivent les autres. et euh, voilà. Ça fait six mois que je fais ça, un peu plus. L'Alex participe depuis le début, je pense. Ouais, je pense, ouais. pas tout le temps. Mais... Oui, mais tu, tu disparais, tu reviens, et c'est le principe aussi. Euh, il voilà, y a des gens qui n'osent pas en se disant « je ne pourrais pas écrire tous les jours », mais il euh, n'y a jamais eu d'obligation de poser, c'est vraiment une proposition. Et on y prend goût, et il me semble que ça dérouille bien euh, les mécanismes, ça nous permet d'avoir des contraintes, ça nous permet d'avoir quelque chose en commun, et puis de voir ce que font les autres sur une même idée. Donc voilà ce que, ce que je vous propose. Vous cherchez write ever, donc comme write, écrire, ever à la fin. Et je pense en hashtag est... Sur, sur Twitter, non, il me semble euh, bah, Oui, je l'ai fabriqué, en fait. <rire> et c'est vrai que c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça toujours fascinant de voir avec un, un même mot euh, la créativité, l'invention, l'imagination, les directions que prennent les gens. C'est moi, c'est un truc que je trouve un peu magique. Et donc, euh, du coup, c'est très, très chouette à suivre aussi. Euh, à, à, pour participer, bien sûr, à écrire, parce que moi je trouve très souvent que la, la contrainte est libératrice en fait. Euh, mais mais au-delà de ça, ouais, de voir aussi la créativité des autres, c'est vraiment très sympa. C'est chouette ça. tout ça. Ouais. C'est chouette tout ça. Je me sens pas on, on attend qu'Olivier reprenne. <rire> Olivier meurt, meurt de nous entendre. Ah non, euh, franchement, euh, moi, je me dis mon problème c'est que je me disperse trop, alors il y a déjà les hebdo euh, il y a déjà euh, euh, deux romans. Oh, les hebdo c'est une fois par semaine, <rire> ça va ah, Une fois par semaine et encore je ne l'ai fait qu'une fois par mois, donc ça m'envahit pas. Euh, par contre, euh, Raytever, euh, tous les jours, j'y arrive pas. Donc, mon me flingue et tout ce que je fais, donc euh, au bout de deux semaines mes tweets disparaissent. Donc, ça m'agace un peu de ne pas voir le, le fil de ce que j'écris dans le mois et du coup, les mains. Désolé, ça reviendra peut-être. On tant vieux, là. Mais j'aime bien. Hein. Non, mais attendez, je faisais des micro-nouvelles quand personne en faisait. Hein. Pas... Mais maintenant, que tout le monde en fait, du coup, <rire> ça se pose. Hein. Attends, je, je, je figure dans une euh, dans une thèse portugaise sur la, euh, le texte court euh, euh, dans l'université de Lisbonne. Je sais pas comment j'ai atterri là, puis je ne parle pas le portugais, donc ça se trouve c'est pour dire. Euh... Ça se trouve c'est un autre Gechter. Non, je les connais tous les Gechter. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> <rire> ah ben non, il y en a pas des masses. Non. On en trouve rarement des nouveaux. Hein. Alors faut que je les passe moi-même. Hein. C'est une méthode aussi, tout aussi valable. Désolée Laurent, tu n'arrêtes pas d'allumer les lumières derrière toi. Du coup, c'est la, la minuterie de, du, du, du couloir, c'est ça Oui, bah, par a, rapport à ça, c'est régulièrement. Donc... Oui, oui, c'est la nuit. Là, je vois derrière Pierre Gévard qui fait jour, mais ici, c'est la nuit noire. Oui, je ne sais pas où est Pierre Gévard d'ailleurs. Que... Sans compter, oui. Comment Pierre, as tu as... tellement de jours. C'est un Nord, je du je du je de je la science-fiction. Je suis dans la rue, là. <rire> bah, moi, je vois tout noir. <rire> ah bon Et pourtant, il y a une immense baie vitrée devant. Ah bon C'est un ah bon. peu normal. Parce que c'est un problème de latitude. Quand même. Ben, euh, il doit y avoir 20 ou 25 minutes de différence entre Nice et, ah et non, la là c'est presque minuit, si tu veux, mon avis. Oui. Tout, tout noir. C'est vraiment comme quand on voyait tout à l'heure euh, Laurent. C'est oui. tout noir. Ben, c alors c'est un problème de c'est un problème de décalage espace-temps. Oui, je bon. pense, en fait. De, <rire> la, la catastrophe qui arrive, en fait. Les lumières s'éteignent peu à ouais. peu. Donc. Les Allez, lumières s'éteignent peu. Les lumières s'éteignent Ici, il fait encore jour, mais chez vous, il fait déjà nuit. Mais ouais. pleine nuit, je veux dire. Oui, comme disait l'autre, l'hiver. Mais c'est vrai, Patrice aussi. Mmh. Ah ben, en Bretagne, il fait jour, hein. regardez. Oui, oui. oui. oui. Ah, ouais. ah ben oui, à l'Est, là, ouais. oui. Oui. Euh, alors, alors c'est des, des montages. On en est presque à la pluie et le beau temps. Et très fort oui, oui. comme montage, hein, parce qu'en plus, ça, ça correspond à ce que tu peux me dire, etc. Et, ah, et puis, il y a des beaux ciels en plus. J'essaie de vous montrer le ciel. Tiens. Oui, oui, on voit et c'est beau. Et c'est beau. Comment là, Non, c'est par là. Regardez, c'est beau là. Oui, ouais, c'est beau, mais là, c'est un peu plus C'est beau liageux. ce ciel là-bas Hélène, on arrive à la fin de notre rencontre. Oui, mais il y a du rose dans on les nuages. On va s'abandonner tous. <rire> bon de... On va se revoir. <rire> en, mais... tout cas, <rire> en tout cas, merci à vous. Je suis vraiment contente de voir les gens en vrai, en vrai, presque vrai. Des gens que finalement, pour certains, je connais depuis très longtemps. Et finalement, au moins deux ans avec cette anthologie-là. le Révolutionnaire. Je l'ai repéré. Dans l'illégalité, là, en baladant dans la tu, rue. Tu l'es es toujours un peu, hein Ou <rire> c'est une impression Il n'y a plus de réseau. <rire> <Non>. <rire> Et Guillaume, qui est loin, qui est toujours loin. Et puis tout ce oh. que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais il Olivier... fait bien clair par toute maître, hein, à Guillaume. Oui, il fait aussi Bruxelles, ce n'est pas encore couché. Hein. On oui, est dans enfin, le, même, euh... le même fuseau horaire euh, décalé. Oui, mais ça fait moins. Ça <rire> fait moins impressionnant parce qu'il y a une lampe. Et une ouais. vie que je n'avais pas vu depuis très, très, très, très, très, très longtemps. Et Katie... Tu es contente de, de vous voir tous là ce soir <rire> Oui, c'est chouette. Y compris, c'est compris, ça qui est chouette. J'aime bien les, les gens avec lesquels je correspond, où je travaille depuis longtemps et que je n'ai jamais vu en vrai, sinon en avec vrai. la photo qu'il qui m'envoie. Euh, Guillaume, par exemple, euh, on n'a jamais eu l'occasion de... Oui, c'est vrai. De, de que... je crois, oui, est chouette. C'est euh... chouette. Ah. Oui, donc... Euh... Voilà. Il eh ben, oh là là, est temps que ça se termine. La batterie est à 15 là. <rire> <rire> Alors, ben, je vais vous dire au revoir à tous. Ah oui. Merci d'être ici. Et j'espère de, euh, de vous retrouver à, vous. à la fois en vrai et en écrit. Elle a euh, fait ça oui. continue. Hein. Oui. c'est encore demain. Oui, oui, on sera là. Oui, mais pour moi, c'est au revoir. <rire> voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée au revoir. tout le monde. Au Bonne soirée à tous.